Connaissez ma passion pour les assistants vocaux, notamment pour ma copine Alexa mais c'est pas parce que je suis côté Alexa dans ma vie de tous les jours, dans mes enceintes, dans mon multiroom, peu importe, que je ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. C'est pourquoi j'ai testé pour vous le Google Nest Hub 2 génération. Bien entendu il intègre Google Assistant et pas Alexa, mais ça me permet de voir ce qui se fait, comment s'améliore Google Assistant face à l'amélioration d'Alexa continue. Bref, j'ai testé ce petit assistant vocal avec écran, enceinte écran assistant vocal, un petit peu comme un écho show euh, en en prix un petit peu plus réduit par rapport au dernier Echo Show mais c'est à peu près comme un Echo Show 8. Bref, est-ce que le Nest Hub de Google deuxième génération vaut le coup C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. déjà par situer ce que c'est que le google nest Hub. voilà avant de parler du produit en lui-même parlons un petit peu de google assistant c'est un assistant vocal comme je l'ai énoncé dans l'introduction qui va vous permettre de faciliter votre vie qui va vous permettre de lancer facilement des musiques juste à la voix qui va vous permettre de savoir la météo et d'avoir une multitude d'informations que vous pouvez aller vous même chercher sur internet mais en une phrase c'est le principe à la base des enceintes assistants vocales des enceintes intelligentes comme la série des enceintes google Home qui sont devenus maintenant la série des enceintes google nest la base c'était vraiment les enceintes qui existent toujours aujourd'hui qui perpétuent comme google nest mini ou l'enceinte intelligente google nest audio qui sera plus grande et plus destinée comme son nom l'indique à du son de qualité à cela s'est ajouté un écran pour proposer plus que l'enceinte d'avoir des informations visuelles comme par exemple, la possibilité de voir une caméra de votre maison, de voir une recette, de voir du streaming, de voir la météo, bref, la possibilité d'avoir du visuel là-dessus. C'est là où est né le Google Nest Hub 1, il y a quelques années. Aujourd'hui est sorti. Le Google Nest Hub 2, deuxième génération, qui inclut certaines nouveautés qu'on va bien entendu évoquer. Mais le principe reste le même. Une enceinte, un écran, un écran qui ne bouge pas, qui reste fixe. On n'est pas sur du portal ou autre, mais bref. Il va nous permettre de retranscrire ce que dit Google Assistant visuellement et du coup de faciliter la vie de façon visuelle. Entre autres, ça va être votre allié au quotidien sur quatre points. Le divertissement, pour pouvoir regarder une série YouTube, une série Netflix un compagnon dans la maison connectée qui va vous permettre du coup de contrôler une centaine d'appareils connectés, de rester organisé en consultant un agenda et aussi de se détendre et de surveiller sa santé, surtout son sommeil. C'est une des nouveautés de ce Google Nest Hub deuxième génération, on va en parler, ça va être une rubrique spéciale dans cette vidéo. Bref, voilà grosso modo ce que c'est pour ceux qui ne le connaissaient pas. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment on le configure et qu'on le prend en main. Voilà mon Google Nest Hub deuxième génération qui a été réinitialisé, qui euh, vient d'être démarré, vient d'être branché, il va être possible. Du coup, de le configurer en téléchargeant l'application Google Home sur iOS ou sur Android. Je vais l'utiliser moi sur Android. La configuration va être très simple. On lance notre Google Home, l'application. On configure un nouvel appareil, nouvel appareil, dans la maison. Hop, on recherche les appareils. L'application recherche les appareils à proximité. Le Nest Hub est détecté. On fait oui. On scanne le code. Le code est scanné. La configuration est en cours. On observe ensemble ce qui se passe aussi sur l'écran, l'application nous indique qu'il est connecté, on peut contribuer aux améliorations il va être dans le bureau hop on le connecte au wifi on partage le wifi la collection est en cours au système wifi une mise à jour est en train de s'effectuer on va pouvoir aussi activer en parallèle sur le téléphone le voice match vu que mon assistant vocal google assistant connaît ma voix déjà mon téléphone va lui retranscrire ces informations afin qu'il me reconnaisse. on va pouvoir activer les enregistrements on a 14 jours de youtube sans vidéo sans pub et on nous invite à Configurer Certaines choses comme le cadre photo, écouter la musique ou la radio, bref on va pouvoir configurer ça maintenant Voilà par exemple dans cadre photo je vais pouvoir ajouter des photos de mes albums rapidement Google Photos ou Galerie Art Moi je vais prendre une galerie d'art, voilà sélectionner les photos que j'aime bien Hop on peut ça, ça, hop Pour ce qui est de la musique je vais pouvoir l'associer à Apple Music ou à Spotify peu importe, on va l'associer à Apple Music. On continue. Pour ce qui est des séries, je vais pouvoir l'associer à Netflix. Ajouter Netflix, par exemple. Oui, associer le compte. Hop, c'est associé à mon Netflix. Je mets suivant. Je vais pouvoir aussi gérer les appels grâce à mon numéro. Et je vais pouvoir aussi activer la commande gestuelle. Tout ça, tout ça bien entendu, on va le voir juste après. On active le sommeil avec Motion Sense. Ça va nous calculer notre sommeil. Ça va être aussi le sujet d'une section de la vidéo. On met suivant. On accepte. On accepte les suggestions personnalisée liée au sommeil, hop, heure de coucher 2 heures. heure de lever 7 heures. Et la configuration est finie sur le téléphone et elle est aussi finie ici. On va nous redemander les mêmes choses, on nous explique comment l'orienter, comment le placer à côté de notre table de nuit, de ne rien cacher pour mieux suivre le sommeil. Une fois la configuration faite, on se retrouve devant notre écran, notre Google Nest Hub. On va voir la prise en main ensemble maintenant, comment naviguer et après on va s'attarder un petit peu plus sur le sommeil. Mais avant ça, on va parler un petit peu de ses caractéristiques techniques. Très rapidement, parlons des caractéristiques techniques de ce Google Nest Hub. On est sur une enceinte, sur un produit de 120,4 mm de hauteur et 177,4 de largeur. Il existe deux couleurs, une blanche et une plutôt noire. On a sur une enceinte, sur un haut-parleur, large 3 bandes, 3 micros, un écran tactile de 7 pouces. Cet écran contient un capteur ambiant EQ qui va capter à la fois la lumière, à capter à la fois les gestes, puis des capteurs pour la température, etc. A l'arrière, une prise d'alimentation, un bouton pour activer ou désactiver le micro et ici, des boutons pour augmenter ou baisser le son de l'assistant. C'est un produit qu'on peut connecter en Wi-Fi, en Bluetooth. À l'intérieur, on retrouve un processeur arm avec moteur matériel ML, processeur quad-core 64 bits 1,9 GHz. Et il est composé à 54% de plastique recyclé. Bien entendu, il est compatible avec le français, totalement. C'est pourquoi on s'intéresse à ce produit aujourd'hui. Voilà pour les caractéristiques techniques, les dimensions. Maintenant, parlons de la prise en main. Comment on va naviguer dessus Comment va-t-on naviguer sur ce produit Déjà, on va pouvoir naviguer via l'écran et aussi via la parole parce que ça reste un assistant vocal. Via l'écran, on va pouvoir swiper de bas en haut pour accéder à. À la, à la luminosité par exemple on va pouvoir la rendre auto la rendre manuelle, et bien entendu elle est adaptative quand il va faire nuit elle va baisser pour pas euh, surtout s'il si un mode suivi de sommeil pour pas nous empêcher de dormir ensuite on va avoir d'autres informations comme le son ici on va avoir un mode ne pas déranger ici on va avoir la possibilité de régler une alarme ensuite on va avoir la possibilité de signaler l'erreur. et on va rentrer aussi dans les configurations les paramètres système dans les paramètres système on va avoir la possibilité de de remettre le nom, gérer le wifi, les informations techniques, envoyer du coup un commentaire, de gérer l'écran si on veut que ce soit en mode sombre normal, les photos, activer ou non le motion sense qui va nous permettre de faire des gestes et de contrôler, ça on va le voir après, activer ou non le suivi de sommeil, pour l'activer il va falloir le calibrer, ça on va le voir ensemble, et pour finir les commandes gestuelles, ça va être un autre moyen de naviguer dans le Google Nest Hub, on pourra par exemple d'un geste démarrer ou arrêter la lecture de quelque chose on va le voir juste après il sera aussi Ensuite possible, lorsqu'on va swiper de haut en bas, de sélectionner les œuvres d'art et de swiper d'une photo à l'autre. Ensuite, en plus que swiper le fond d'écran comme ça, on pourra aller chercher des informations complémentaires, des informations pour contrôler la musique et des fonctionnalités. On va avoir le sommeil, ça on va le voir dans la partie d'après, euh, la météo, si on va sur bien-être, on pourra le connecter avec l'application Google Fit pour avoir nos données de nombre de pas, etc. Puis dans le contrôle de la maison, on va pouvoir contrôler les lumières, Contrôler le bureau si je veux rouvrir Ce qu'on peut faire aussi à l'oral On va le voir juste après Découvrir comment contrôler nos appareils à chaque fois on nous explique Comment utiliser le Nest Hub Un onglet communauté nous permettra D'appeler une autre pièce de la maison Si on a un assistant dedans Passer un appel vidéo si on a la possibilité aussi Si on a ajouté des contacts d'appeler Et puis dans découvrir On va pouvoir avoir pas mal de petites indications Comment utiliser Google Assistant Bref on va avoir pas mal de choses et de fonctionnalités à découvrir comme par exemple jouer à un jeu qui nous permettra hop de jouer directement de se divertir sur un jeu de traduire italien j'aime la france mais je préfère la toscane Amo la francia ma preferisco la toscana après on va pouvoir faire d'autres choses avec la voix par exemple ok google ouvre netflix l'assistant va alors Lancer Netflix, on va pouvoir lancer une série. Et si on veut stopper, on va pouvoir utiliser les gestes pour mettre en pause, pour reprendre. Ok Google, quelle est la météo demain La température maximale prévue sera de 18 degrés et la minimale de 8 degrés. Ok Google, lance la playlist 2021. Compris, 2021 sur Apple Music. Vous l'aurez compris, à la voix, c'est beaucoup plus facile. Ça nous permet de tout lancer. Voici globalement comment il se prend en main, comment il s'utilise. Après, les limites du produit iront au-delà de ce que vous pouvez penser en fonction de ce que vous allez configurer aussi sur l'application. Si vous ajoutez de nombreux et de nombreux produits connectés, maisons connectées, par exemple des ampoules, des choses comme ça à votre application, vous allez pouvoir après, du coup, les associer et les contrôler directement avec l'assistant. Par exemple, j'associe mon système Somfy Taoma qui contrôle mes volets et une fois associé, je pourrais dire OK Google, ouvre bureau. Très bien, j'ouvre bureau. Ça ouvrira le volet qui est à ma droite. OK Google, ferme bureau. Le volet est en train de se fermer. On va pouvoir du coup piloter toute notre domotique grâce à cet appareil. Toute la configuration Google Home va se jouer, bien entendu, sur l'application. On va pouvoir associer des produits mi-home, on va pouvoir associer des ampoules. Bref, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir aller très loin dans la prise en main, créer des routines en disant, lorsque je suis absent, tu fermes tous les volets. Lorsque je pars, il suffira juste de dire, par exemple, je pars de la maison à Google, il fermera tous les volets, il éteindra toutes les lumières, etc. etc. Ok Google, trouve-moi une recette de pâte à crêpes. Voici quelques recettes que j'ai trouvées. On va pouvoir aller chercher sur Internet pour trouver des recettes de pâte à crêpes, lire les ingrédients. Ok Google, trouve-moi une vidéo de pâte à crêpes. Faire des recherches aussi sur YouTube pour avoir des tutos et lancer une vidéo de pâte à crêpes inratable. Ça va pouvoir être un assistant que vous allez pouvoir mettre dans un petit peu bah, toute votre maison, dans votre cuisine, sur votre bureau, dans une chambre pour le suivi de sommeil, dont on va évoquer le suivi et la qualité maintenant. Le suivi de sommeil, on l'avait vu sur le premier écran, hop, on aura notre suivi de sommeil directement sur ce Google Nest Hub. Après l'avoir bien entendu positionné à côté du lit, calibré, il va suivre notre sommeil. Il va nous donner des données, voilà, grossières, avec les heures de coucher, l'heure de réveil, la durée et la qualité du sommeil. Lorsqu'on va swiper, on va avoir d'autres informations comme votre bien-être respiratoire combien de fois on a toussé, le rythme respiratoire et les ronflements, combien de temps il y en a eu 44 minutes. Si on va hop, cliquer dans le sommeil, on va avoir plus de détails, comme la durée totale, mais surtout des informations comme lorsqu'on est dans le lit, lorsqu'on est endormi, lorsqu'on est réveillé, etc., etc. Si on swipe encore, on aura d'autres informations par rapport à notre objectif et surtout, on va avoir la qualité avec le sommeil, la première ligne qui va te donner le sommeil quand on est en période agitée, endormi ou au lit. Lorsqu'il y a des ronflements, c'est écrit et la toux lorsqu'on tousse etc etc ça va nous permettre du coup d'avoir globalement une vue d'ensemble de notre sommeil et euh, après bien entendu on va pouvoir voir sur la semaine mais ça nous permet d'avoir globalement une vue d'ensemble je pensais que ça serait plus désagréable que ça d'avoir le petit nest hub à côté de son lit mais au final ça fait quand même un beau réveil l'heure est affichée elle n'est pas affichée avec trop de luminosité c'est assez discret c'est plutôt pas mal le réveil aussi nous permet de se réveiller au fur et à mesure ça on l'avait découvert ensemble euh, lors de la vidéo, mais euh, c'est aussi sympa pour ceux qui aiment les réveils de ce type. À chaque fois si on a besoin de plus d'explications on peut nous les donner ici dans le fonctionnement ou lorsqu'on veut des, plus d'indications sur les RPM, ici hop, il y a le petit point qui dit que la valeur RPM respiration par minute correspond au nombre de moyens de fois où vous avez respiré par minute. Bref, c'est expliqué ça reste quand même des informations comment dire, plutôt globales, plutôt macro, car on n'aura pas des informations un peu plus précises comme euh, la phase de sommeil, on saura juste lorsqu'on est agité mais on sait pas si on est en phase paradoxale si on est en sommeil profond etc, ce qui est logique parce qu'il n'y a pas de surveillance non plus de la fréquence cardiaque, je trouve ça plutôt je sais pas si ça va servir à tout voilà personnellement je mettrais plus ce Google Nest Hub dans ma cuisine où je vais pouvoir utiliser les divertissements etc, que sur ma table de chevet où je l'utiliserai pour suivre mon sommeil mais euh, je perdrai beaucoup de ses fonctionnalités comme voilà, regarder une recette, comme euh, contrôler euh, ma maison, la Domotique, voir si quelqu'un est à la porte, des choses comme ça, ça serait perdu en le laissant à côté de mon lit. Donc à la fois, je trouve que c'est une bonne initiative d'avoir ajouté sommeil, à la fois, je reste un petit peu perplexe. Bref, parlons maintenant de mes points positifs et mes points négatifs parlons maintenant des points positifs et des points négatifs de ce produit de cet assistant vocal. Je vous le rappelle il est disponible à 99 euros ce qui est un prix assez entrée de gamme pour un assistant vocal avec enceinte et écran c'est comparable à un Echo Show 8 côté Alexa. Premier point positif ça va être vraiment son accompagnement dans la vie de tous les jours dans son quotidien que ce soit pour piloter votre domotique pour apprendre à cuisiner quelque chose ou même pour du coup avoir un assistant vocal prêt à répondre à toutes vos questions. Deuxième point positif que j'ai trouvé avec ce Google Nest Hub ça va être la qualité de réponse de Google et aussi la possibilité de faire des gestes, des choses comme ça pour arrêter ou reprendre une lecture, ça c'est des petites innovations que j'aime beaucoup troisième point un petit peu positif un petit peu mitigé pour ma part, c'était le suivi du sommeil, je vous avoue que c'est bien d'avoir mis ça dedans mais je trouve pas ça forcément bien moi qui aime suivre mon sommeil avec mes montres connectées, je trouve qu'avoir un écran à côté qui va suivre mon sommeil euh... à la fois c'est un petit, ça peut être perturbant, à la fois c'est bien pensé, ce que par contre j'ai trouvé très intéressant, c'est le réveil le réveil petit à petit avec la lumière, la lumière de l'aube simulée par l'assistant. Qu'en est-il des points négatifs Les points négatifs, négatifs c'est que dans l'ensemble à 99 euros, il est correct, il est bon, il est normal, il est basique il a une flopée de fonctionnalités qui sont correctes, très bien, mais il n'y a pas d'excellence dedans, c'est à dire si vous voulez utiliser cet assistant vocal pour écouter de la musique, c'est pas le bon choix il aura une qualité de son plutôt voilà correct mais pas pour Écouter vraiment de la musique ce n'est pas Une vraie enceinte pareil l'écran Est sympa mais pour regarder Une série ou des choses comme ça c'est pas Vraiment fait pour le rendu des couleurs Est assez terne et pour moi c'est Plus une solution d'appoint pour visualiser Des vidéos lorsqu'on cuisine ou pour Vraiment lorsqu'on est en train d'éplucher des oignons Regarder notre série n'ayant jamais testé Le Google Nest Hub première génération Je peux pas vraiment vous dire si il vaut le coup Par rapport au premier et quelles sont les améliorations Je pourrais me pencher sur la question si vraiment ça vous intéresse, mais globalement sur le papier il y a très peu d'améliorations. Il y a simplement le suivi de sommeil et quelques finitions différentes. Par contre, vous dire si je préfère un Echo Show ou ce Nest Hub deuxième génération, ça, si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo comparative. Maintenant, faut-il l'acheter Faut-il acheter ce produit, ce Google Nest Hub, deuxième génération Si vous avez une maison connectée, si vous utilisez souvent Google Assistant, si vous avez simplement une enceinte, peut-être une Google Home ou alors Google Nest maintenant ça s'appelle Mini, des choses comme ça et que vous voulez aller plus loin avec du visuel, je pense que c'est un très bon choix. À 99 euros, ça peut être un bon produit d'appoint dans votre cuisine. Personnellement, je le mettrais plus dans ma cuisine que à côté de mon lit, sur ma table de chevet. Mais bon, il peut être un partenaire pour vous aider à vous réveiller et poursuivre votre sommeil. Mais ça ne vaut pas une bonne montre connectée avec le suivi cardiaque le suivi euh, voilà, de, de l'oxygène le suivi de la respiration durant le sommeil mais bon c'est une solution je trouve tout à fait sympa bien entendu que si vous êtes côté Google Assistant si vous êtes Team Alexa comme moi bah, ce produit n'aura pas trop d'intérêt mais c'est vrai que prix à part si vous avez un écosystème un petit peu Google et maison connectée c'est je pense une pièce qui peut être très intéressante à choisir moi personnellement je préférerais m'orienter vers un Google Nest Max qui coûte à peu près deux fois le prix mais qui est du coup comme son nom l'indique plus grand au niveau de l'écran au niveau du son bref à voir si une nouvelle version va aussi sortir une génération 2 mais je pense que pour ceux qui ont un petit budget 99 euros et qui en ont marre de regarder leurs recettes par exemple sur leur téléphone à piloter comme ça son téléphone à mettre de la farine sur son téléphone ça peut être un très bon choix de solution d'appoint google assistant chez vous voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas je ne sais plus qui me l'avait demandé mais il m'avait été demandé de tester ce produit durant un live donc n'hésitez pas à venir sur mes lives si vous avez des des produits comme ça que vous voulez que je teste, qui sont pas vraiment testés sur YouTube, n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.